Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé et bienvenue à la question métier, à CFRH 88.1-106.7. Euh, notre invitée ce soir est Joanne Brissette. Comment ça va, Joanne? Bonsoir, ça va bien, toi? Ah, ça va très bien, merci. Tu as passé une bonne journée. C'était pluvieux par ici. On a eu pas mal de pluie depuis hier soir, mais... Euh ça nous a permis de faire d'autres choses en maison. Oui, exactement. Aujourd'hui, on t'a appelé pour faire une interview et nous dire ce qui se passe chez vous comme métier. Parfait. Parle-nous de ton histoire et ce que tu fais comme personne métier chez vous. Euh, ben moi, je viens de la région de Naudière. Euh, ça, ça inclut euh, euh, les villages de l'île du Pas, euh, enfin, tout euh, un paquet, une centaine d'îles dans le fleuve Saint-Laurent. D'un côté, on a Sorel, de l'autre côté, on a Berthier. Et euh, ça monte jusqu'à Saint-Gabriel-de-Brandon, en passant par Saint-Norbert, euh, Saint-Didas, euh, Saint euh, euh, pardon, euh, Mandeville. <rire> Okay. Euh, puis euh, quoi? Y Il y a-t-il beaucoup de métiers dans la région? Euh, T'as tu beaucoup de métiers dans cette région-là? Euh, écoute, il euh, y a sûrement beaucoup plus de métiers que ceux qui s'identifient qui comme métis. Je veux dire, euh, on a, selon le censement de 2016, je pense qu'il n'avait que à peu près 2100 quelques personnes qui s'identifiaient comme métis. Donc, c'est vraiment pas une grosse majorité, mais on est toujours là. C'est-tu parce qu'il y a des discriminations, c'est pour ça que les personnes sortent et se reconnaissent métis? Je sais pas. Honnêtement, euh, je pense que les familles plus au nord, euh, comme à Saint-Gabriel-le-Brandon, à Saint-Didas, euh, probablement parce qu'ils ont continué. Euh, on a continué à pratiquer notre culture. On était euh, euh, beaucoup impliqués là, dans les récoltes, euh, que ce soit la chasse, la pêche, euh, la récolte de plantes, euh, euh, de plantes médicinales. Alors c'est peut-être pour ça que, étant donné qu'on a plus gardé notre culture, on a plus aussi gardé nos histoires familiales. Je ne pourrais pas le dire chez nous. Euh, on s'est toujours reconnu comme métisse, on s'est toujours identifié comme métisse. Euh, <coughs> j'ai eu l'énorme plaisir et le privilège de connaître mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Marianne Dubois. Euh, elle est née en 1882 et elle est morte en 1981. Donc j'étais quand même euh, euh, d'âge avancé que, que, que j'ai pu la connaître, j'ai pu entendre des histoires parce qu'elle avait des histoires. Très, très intéressante, euh, et elle partageait euh, les traditions orales de notre famille. Et c'est vraiment au travers de elle et de son fils, mon, mon grand-oncle frère Jean-Luc, qui était euh, frère de la, de la communauté sacré qui avait au début là, euh, transmis les connaissances sur nos origines chez nous. Euh, ma mère était. Euh, euh, euh, était aveugle, puis euh, donc euh, une des choses qu'elle faisait, c'est de parler dans, dans au moment où ce que, euh, les autres auraient peut-être fait d'autres activités, elle, c'était de se remémorer toutes les histoires, c'était des histoires intéressantes, d'un temps intéressant. Euh, c'est tra au travers d'elle que j'ai su, d'ailleurs, que, que le fils de Louis Riel, Jean Riel, s'étant venu par ici puis qui avait même fait son éducation à Québec. C'était même marié à Québec. Et d'ailleurs, euh, ma mère elle avait pris le train pour se rendre au mariage de Jean-Riel, euh, qui est arrivé, je pense que c'est à peu près six mois avant qu'il décède, tragiquement, une fois qu'il est retourné <coughs> au Manitoba. c'était... Ce sont des histoires qu'on a pu prouver aujourd'hui avec la technologie, mais c'était impossible de prouver dans le temps. Mais euh, on n'avait aucune raison de ne pas la croire là, de ces histoires-là. Ben oui, exactement. Ça, ça fait que c'est une grosse histoire orale chez vous. Ça, C'est une continuité qui s'est passée. Et, euh, dans la famille, euh, ils se reconnaissent tous comme métier euh, chez vous? Non, je te dirais que... la Quelques-uns, ben, écoute, il n'y a personne chez nous, dans notre famille en tout cas, qui a dû faire valoir nos droits historiques sur le territoire ici. Alors pour dire euh, s'ils se reconnaissent métier ou non, euh, je dis c'est. <rire> ils savent qu'ils qu le sont, mais on n'a jamais eu à le prouver. Euh, on, Ouais. Je veux dire, c'est Vous étiez toujours là. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, il n'y avait pas d'objection de, de, de, de, de, de personne que vous étiez métier, en voulant dire. Non, non, pas du tout. Puis, euh, même euh, du vivant de mon père qui est décédé euh, en 2004, euh, 2014, oui, euh, je veux dire, il avait continué à entretenir des liens avec les Premières Nations avoisinantes de chez nous. D'ailleurs, on a beaucoup de liens familiaux. Euh, J'ai un livre ici, un très vieux livre qui s'appelle Les familles didaciennes, qui est proche de qui est près de notes, euh, c'était toutes les notes écrites justement par mon grand-oncle. Euh, C'est un livre qui a apparu dans les années 68, 1968 et il parle des familles Bénakis qui étaient à Saint-Didas, euh, qui se sont intermariées avec nous. Euh, je veux dire, que dans les temps d'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, les cousins de, de mon grand-père étaient mariés à des familles abénaquises. Euh, et on a aussi des liens familiaux avec des familles atikamekw aussi. Alors, c'était juste, euh, je veux dire, on le sait, mais on n'a jamais eu à, à, vraiment, à devoir démontrer nos... nos nos liens euh, génétiques. Là. Ouais. Ça, c'était reconnu par tout le monde. Il y avait personne qui vous dit oui ou non, vous n'étiez pas. C'est ça. Non, c'est vraiment moderne qu'on se, qu se, qu se fait là qu'on <rire> se fait s'appeler des, des faux métis des, des race shifters. C'est ouais, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. pas quelque chose que, que j'ai grandi... Euh, en connaissance de cause. Wow. Euh, D'ailleurs, quand je suis allée, euh, à l'âge de 15 ans, je suis allée vivre en Alberta un petit bout de temps. Et puis, euh, j'ai même rencontré des gens euh, de la famille Durand, de la famille Dubois, euh, qui, se reconna... qui, qui reconnaissaient encore les liens familiaux euh, qu'ils avaient avec les familles ici, euh, à saint gabriel à Berthier et à Saint-Dizasse. Donc, c'était... Wow. Euh, oui, c'est ça. Euh, ça Pardon, pardon. Reconnu dans ces années-là. Oui, oui, oui. Euh, puis, euh, la certaine tradition que vous, euh, vous avez comme celle-là chez vous, euh, dans le cuisson, on va dire, c'est quoi, puis, euh, la chasse ou quoi, la pêche, c'est ça que vous faites, euh, en fait, chez vous, vous de ça. Ouais, absolument, absolument. Écoute, euh, ma famille a euh, plusieurs camps euh, sur le territoire Ticamek. Euh, et ça fait plusieurs générations que ces camps-là. Mon père, mon grand-père avait une ligne de trappe qui est maintenant ce qu'on appelle la zec euh, Mastigouche. Alors, euh, en fait, sa ligne de trappe arrivait euh, très près de la maison où l'aîné a grandi euh, et qui a continué à avoir jusqu'à temps que la zec, euh, la ZEC Mastigouche ouvre d'affaires-là. Alors, euh, oui, euh, on vivait d'agriculture, euh, de trappe. C'est quoi, euh, quoi, euh, quoi la zec Machigouche? C'est quoi ça? Tu disais la zec? La zec. Bon, une zec, c'est en fait un, un camp, euh, pas un camp, mais euh, une réserve faunique euh, euh, provinciale. Okay. Donc, c'est un parc provincial. Euh, ça sépare vraiment. Euh, le territoire, l'a nos doigts en deux. Euh, alors, tu as le parc euh, dans le centre, au sud, tu as où nous vivons, et au nord, tu as euh, les réserves euh, Atikamekw, de la Manoine, euh, Mastoyache, et j'oublie le troisième, excusez-moi. Ah, correct, c'est correct. <rire> Puis, euh, c'est quelle sorte de cuisson vous faites chez vous? Vous euh, euh, faites des tourtières, vous faites du pain? Ah, oui, de la bannique. Je veux dire, euh, on ne partait jamais, euh, on partait jamais sur, le, sur le terrain sans avoir notre bannique avec nous. Euh, quand j'étais petite, euh, ma grand-mère faisait encore euh, du pemmican. Ça, c'était quelque chose euh, euh, dont notre famille faisait. Pour les voyageurs, parce que chez nous, euh, jusque dans les fins 1800, euh, la plupart des hommes étaient voyageurs. Et puis, on faisait du pemmican. On faisait aussi beaucoup de... de euh, on le fait encore d'ailleurs, de, de ramassage de petits fruits. Les bleuets, euh, les framboises sauvages, les fraises sauvages. Euh, et oui, et aussi euh, euh, le, le tanning des pots. Oui, oui, oui. Dans votre famille, vous avez encore la tradition de faire ça avec la chasse, puis les peaux puis euh, euh, dornial ou de chevreuil quelque chose de même. Puis c euh, c est, c est, oui, c oui, oui, oui. faites ça à toutes les années, ça, ça ou euh, à tous les, les temps de chasse, ou seulement que… Du temps vivant de mon père. Mon père est décédé subitement. Mais oui, le, euh, la chasse et la pêche, euh, on le faisait de façon annuelle, euh, suivant les saisons. Oui. Puis euh, Y a-t-il des preuves chez vous de, de communautés historiques, euh, de métiers euh, comme euh, d'un village ou des euh, euh, de reconnaissance des endroits qui avaient des métiers, on va dire? Ah oh, bien absolument! Euh, euh, sur mon blog, j'ai mis euh, des baptêmes euh, dans la paroisse de Bertie. Euh, énormément de baptêmes euh, d'enfants qui ont été donnés comme surnom métif ou métif pour les filles, euh, qui euh, étaient nés, c'était. Ils ont été complètement anonymisés. C'est juste écrit né d'un père canadien ou d'un père écossais. Ou, un père anglophone et d'une mère sauvagesse. Et euh, j'invite vos auditeurs aussi, parce qu'on voit les parrains, on voit les marraines, on voit présenter par avec des noms tels Belle qui était euh, aussi le nom de l'épouse de Louis Riel. On a des noms comme euh, Etherhoff, qui est une communauté, qui, qui est euh, des gens de, reconnus dans les communautés écrites du nord du Québec et du nord de l'Ontario. Il y a plein de noms euh, de témoins, euh, mais on ne peut pas confirmer euh, l'identité de ces enfants-là avec seulement quelques exceptions. Je pense à Nicolas Montour, dont ses petits-enfants ont reçu le script du Nord-Ouest, qui lui descendait là, de, des Algonquins de Trois-Rivières. Euh, on a aussi la famille Mackay, euh, pour des raisons inconnues, euh, le prêtre avait su, bon, indiquer le nom de famille du père de ce Régis-là. Il y a aussi certains autres noms de l'Ouest qu'on connaît, comme la famille Henry, qui est mentionnée aussi dans les baptistères. Mais à part ça, tout ce qu'on sait, mes ancêtres inclus, c'était que l'Église leur avait le Donner le nom de famille, Métif pour les garçons et Métif pour les filles. Ça fait que euh, c'est, on va dire, c'est l'Église, euh, la religion qui contrôlait vraiment la, euh, la reconnaissance dans ce temps-là. Oui, absolument. Bien, euh, souvent, euh, s'il si ne peut pas prouver qu'une personne était baptisée dans l'Église catholique, euh, euh, il acceptait de baptiser les enfants. Par contre, euh, c'était justement les noms n'étaient pas inclus dans les registres des gens qui n'étaient pas euh, catholiques en bonne et du forme. <rire> <rire> puis c'était pas, pas des battants qui étaient à naissance, on va dire. C'était des battants qui avaient des enfants qui avaient deux, trois ans puis plus, plus vieux que ça aussi. Hein? Oui, absolument, il y avait une tradition de revenir ici pour le baptême. D'ailleurs, le père de Louis Riel ainsi que sa tante Sophie euh, sont revenus à l'âge de, je crois qu y avait 5 ans et 1 an, quelque chose comme ça, euh, quand ils sont revenus ici à Berthier, faire baptiser leurs enfants. Puis on peut voir dans les registres métisses aussi qu'on a de tout âge, là, de 2 ans jusqu'à 13 ans, euh, ces enfants-là euh, ont reçu le baptême ici. Et pour la plupart, parce qu'on regarde la famille Mackay, euh, leurs descendants sont restés ici. Euh, les miens aussi sont restés ici, malgré le fait qu'ils ont vécu, euh, ils ont voyagé, ils ont vécu dans les grands lacs, dans des endroits comme euh, Lac L'eau à la pluie, euh, qui sont allés au Manitoba, qui sont allés même en Alberta, mais euh, pour des raisons inconnus sont venus euh, s'établir ici. Ils sont venus Et ça, au... on a les preuves de ça. ça ils sont revenus aux souches de famille, on va dire, dans ce Oui, exactement. Une des choses que, que, qui serait intéressante à faire, la recherche là-dessus, c'était de savoir, parce que la tradition euh, était que les terres passaient de, de père à son fils aîné. Alors, ça sonne dans beaucoup de cas, ma réalité personnelle. Euh, justement, je nais des aînés. Donc, c'est peut-être pour ça au décès du père ou quelque chose, le voyageur devait revenir ici pour prendre possession des terres. On ne le sait pas encore. Moi, je le sais dans ma famille que c'est ce qui est arrivé, mais on, je ne peux pas dire pour les autres familles que ça a été le cas. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des... Euh est-ce qu'il des caractères spécifiques de personnes là-bas, euh, on va dire, qui qu est très reconnu, euh, un ancêtre ou une personne qui serait comme un héros euh, dans votre région? Métier, euh, y a-t-il quelqu'un comme ça? Ben, écoute, Louis Riel a toujours été un héros. Moi, j'ai grandi avec sa photo euh, dans la cuisine euh, à tous les ans. Au jour de l'an, on chantait la chanson de la Grenouillère, euh, puis on, on entendait l'histoire de la bataille de la Grenouillère que les anglophones appellent euh, The Battle of Seven Oaks. Ouais. Euh, alors, beaucoup de nos héros sont en fait euh, les mêmes héros là, que, que dans l'Ouest. Euh, je sais que le lieutenant de Louis-Riel, Gabriel Dumont, était même venu euh, ramasser des fonds et parler. Euh, au travers de la société Saint-Jean-Baptiste, il s'était promené dans pas mal toutes les communautés ici euh, pour venir parler. Euh, donc, on a, on a beaucoup de, de, de, des mêmes héros euh, que, que dans l'Ouest. Alors, ça, ça, fait, ça fait bizarre, mais c'est ça pareil, mais les liens familiaux étaient là. <coughs> les bouchers, d'ailleurs, les bouchers qui euh, qui était le, la grand-mère, euh, grand pardon, Louis Riel, Marguerite Boucher. Bien, tu sais, elle, elle venait d'ici. Donc, pour nous autres, c'était des membres importants de notre famille. Euh, <rire> Ça aussi, euh, euh, toi, tu es relié dans cette famille-là, dans la famille euh, Riel-Boucher, tu es relié comme moi dans, dans cette famille-là. Oui, oui, c'est intéressant. Oui. oui. Puis, euh, peux-tu oui. nous expliquer comment, peut-être, un peu de ça? Bon, euh, attends une minute. bon il va falloir que j'aille à mon, mon arbre généalogique pour être, euh, pour être plus précise. Euh, alors, si je me rappelle bien, le, le grand-père de Marguerite Boucher, était mon aïeul aussi. Si je me rappelle bien. Alors, c'était ça... cousin. Il y avait aussi beaucoup d'endogamie parce que euh, au, dans, dans mes familles souches, on était toutes euh, des cousins au deuxième, troisième, quatrième degré. Bon Alors, tu Dieu. vois beaucoup que les familles se marient entre eux autres. Puis là, par famille, je parle euh, de la famille Riel, la famille Boucher. La famille Légimaudière aussi, les Gadouris, c'était euh, les Dubois parce que ma mère, qui était une Dubois, euh, elle était son, son, son cousin Germain, c'était Maxime Dubois, euh, un des prisonniers de la rébellion. Euh, les parentaux aussi. Euh, alors, c'est assez bizarre quand tu regardes l'arbre géologique. C'est que, habituellement, les branches s'étalent, s'étalent, se reviennent de plus en plus loin l'un de l'autre. Mais nous autres, plus, plus qu'on va, plus qu'on retourne, on retourne tous aux mêmes ancêtres originaux. Oui, oui. C'est. Euh... Disons donc bizarre. que ça ensemble pas mal serré. Là. Oui, oui, oui. Parce que c'était une petite. Ma mère elle disait qu'on était si serré comme la ceinture. <rire> C'est parce que c'était une communauté qui était pas mal ensemble. Oui, drôle. oui, oui. il y avait pas avait Oui, de Il n'y avait pas de... Les villages étaient pas mal, pas mal de proches, puis tout le monde se reconnaissait. Oui? Bien, surtout au début, quand on était encore aux îles, euh, il fallait, fallait que l'eau soit et 40 pour se rendre à Sorel ou à Bertie. Fait que À part de ça, là, dire, tu restais sur tes îles. Ça, euh, euh, ça créait quand même un, un, une espèce d'isolation, de, de, de, si tu veux, euh, parce que ce n'était pas tous les jours que tu peux te rendre dans les plus gros villages. Là. Ben oui. Et même aujourd'hui, quand on regarde l'île du Pas, euh, on parle de centaines de résidents, on ne parle pas de milliers. Là. Ça, c'est une, une petite île le milieu du Saint-Laurent, on va dire. Là. Pas dans le milieu, mais sur le bord du Saint-Laurent. Euh, ça, c'est euh, euh, un village historique, on va dire. La... Ouais. Ça, c'est un village historique pour euh, la région? Oh, absolument. Oui, oh. absolument. Euh, et on le voit. Même dans les écrits, euh, j'étais agréablement surprise euh, de retrouver euh, l'écrit sur lequel les gens se basent l'identité du Chico, parce que Chico, c'était un des termes qu'ils utilisaient pour vouloir dire métis, en même ça veut dire quelque chose pour nous autres, parce que c'est le nom de, de la rivière qui nous permettait à monter d'inter, la rivière Chico. Oui. Alors, retrouver euh, les fils de cette information-là, euh, souvent parce qu'il euh, y avait un, un, un écrivain au nom de Cole, Cole, pardon, Cole euh, des 1800 qui avait rencontré une personne qui décrivait comme ayant euh, la peau foncée, le teint foncé, et puis il avait demandé euh, « qui es-tu? » et puis le gars il dit ben, je suis chico monsieur. Il dit d'où venez-vous Il dit je, je reste partout. Mon père est voyageur, il est mort en voyage. Mon grand-père est un voyageur, puis il est mort en voyage. Moi aussi je suis voyageur, puis je mourrai en voyage. Euh, alors on a ces preuves là. D'ailleurs, euh, l'avocate et autrice Jean Taillet fait mention du terme chico euh, dans, un de ses, dans, dans plusieurs de ses livres. Euh, comme étant désignant euh, des métisses. Donc, euh, on a l'endroit le, le, qui vient montrer euh, le sens du terme, c'est veux. OK. Euh, la langue, est-ce que vous parlez... Euh, y parle Il parle-tu une sorte de français différent ou, ou comme... Euh, euh, euh, une chose linguistique différente chez vous? Ah oh, oui, absolument. Et puis... Euh, euh, on s'en rendait pas compte jusqu'à temps qu'on arrivait au secondaire. Moi, je suis arrivée, euh, je suis allée, euh, au cimetière, euh, au cimetière, séminaire <rire> de Joliette. J'ai été enseignée au secondaire par les classes inviateurs. La première chose qu'ils disaient quand on arrivait à Joliette, c'était, euh, ici, on parle le bon français. Moi, j'avais passé toute ma vie, toute ma vie, toutes, toutes, les années que je, que je parlais le français, euh, je pensais que je parlais le français, mais finalement, euh, on te faisait dire qu'on parlait le caouiche. Le caouiche. <rire> tas tu des phrases un peu le comme cowish. ça, le caouiche? Oh boy. Euh, tu, tu me prends sur le vif, là. Euh, <rire> il faudrait dire que. Pensez à ça, là. Pensez à ça une par... couple de secondes. Ah, je pense, pensez à, pensez que... à ça. Sur le fait comme tout là, tu... Oui, passez à ça une couple de minutes. puis Mais on y a va, des expressions qui sont. On va prendre une pause de. Ah, parfait, merci. Puis passez à ça, là, puis de cette manière-là, tu vas être peut-être capable de te rappeler de quelque chose. Ça fait qu'on va repartir dans okay. une minute ou deux.